Oh putain, t'as un nez pour le récupérer ces trucs-là, toi hey, Faut, faut, faut faire... <rire> Mais il t'a fait encore quoi Qu'est-ce qu'il t'a fait ce pauvre well, uh, Personnellement, ah, non Non <rire> Le dommage ralentit. Alors, tu tires ou tu pointes Il y a trop de bouillon ce début de partie. Vous <rire> <rire> <Non. rire> Tu vas où comme ça Tu n'as pas l'ordre de la couronne quand tu fais ça. C'est hein vrai. Non, suis... Quoi All evil shall be purged from these walls. Oh, me suis fait toucher. Hop, me suis oui fait toucher. Ouh. Et il y a eu de l'or à gauche. <rire> Les deux sacs. This has some oui. Je vais rester collé à toi jusqu'à ce que tu te prennes un coup. Oh oui, reste collé. Mmh. Oui, je suis peut-être trop food. fort. On se croirait au rugby. T'as le, le ballon qui est lancé. Toi, qui après. La porte, ouvre la porte. The elf is no more! <rire> forcément à charger ouais dans le tas! <rire> ah, most valuable! Non, t'es sérieux? Bah attends, je te Hell, pique ta couronne, anybody. ton poulet. J'aime bien <rire> comme toute l'équipe se fout de l'elfe. <rire> bah en fait, c'est dommage qu'on ait pas la commande pour dire non! T'avais le groupe là-bas qui. presque contre le mur. The Je suis où Je vois plus mon personnage. Pas. Would you care to help me Je suis en train de salement prendre cher, les gars Merci the Oh I oui need it. Oh oui Oh oui Mon goûter Ah non Je croyais qu'il était mort <rire> ah, les deux <rire> <rire> De toute façon, t'en sers pas tes pouvoirs, Anaïs Si Bah si, mais j'ai jamais de potion Je peux pas m'en servir C'était quoi, c'était les bombes Bah non, les bombes elles sont automatiques bah Alors, c'est quoi de quoi tu as besoin? Ils ont Attends, c'est <rire> euh... donc ça, c'est ton ulti, c'est ça? <rire> bah, ça valait bien. Un coup de gris, une potion pour ça, tiens. Oui. Alors, qui non, va se tu en premier? Ah, voilà <rire> Évidemment, les deux trajectoires en train d'en il y en a une qui va <rire> <La nuit. rire> Ah moi je vais bien, il y a que toi qui manque des PV. En plus, j'ai la couronne. <rire> je l'ai eu 80 fois. <rire> <rire> tu l'as perdu 80 fois. <rire> C'est vrai Ça aurait pu. Quoi ça serait elle la diète. Ouais, il y a du monde en bas. Elle. Ouais, bah il y a du monde en haut aussi. Si on attaquait les cristaux en premier dans l'ordre, on n'aurait pas ce problème là. Ouais, mais Ah mais courant. Ouais, j'essaie viens, tiens, tu parles. Voilà Il y a un sorcier qui les a boostés. Avec l'équipe, je vais mourir, Ah non non ah mais j'étais pas mort moi. C'est normal que tes ombres Anaïs tirent dans les murs. Oups. quest ont que je vois ça Puis, Une efficacité toute relative du coup. Oups. Non. Oh mais non mais. Ah, avec mon, mon nouveau Piu, -Piu là, euh, honnêtement, euh, il suffit juste de les touchoter un petit peu, et vu la cadence de tir que j'ai Sachant qu'en plus, j'ai remarqué un truc, c'est que, et ça, ça se voit peut-être pas très bien pour vous, mais en fait les Piu, -Piu ils, ils ont deux aim Il est 22h, en bas, en bas, en bas, en bas Maintenant j'ai une technique, je charge <rire> ah Y'a pas que celle qui peut faire des dégâts de zone comme ça. Tu où Ah, c'est Voilà Un petit triptyque de sortie. Ouais, alors on va pas laisser passer ça du tout. Voilà. Je vois plus rien. <coughs> Aïe Bien ouais. sûr Mais si. Bah. Oh oui, il y a un gros loup qui ah est Ah ouais, y a un... Mais ils ont l'air coincés quand même. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Ah. Bon, un oh là là. sorcier à gauche. Mais... Hein. Et... Ah. arrêtez. Ah. Ça y est, c'est bon, on est sauf. Juste un peu, petit problème de gargouille, mais ça devrait aller. Bah et quand, moi je les tue au moins au corps à corps. Non, moi j'ai des, des sorts de corps à corps. Regarde, hein. voilà. <rire> je récupère les couronnes au vol. Ouais. <rire> forcément, si on s'occupe pas de tuer les ennemis, on a largement le temps de s'occuper des couronnes. Hein. Ninja, j'ai mis une bombe. Ouais, en attendant, qui sait qui a éliminé la moitié de la colonne, hein C'est moi. Mais c'est même que tu fatigues du coup Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu devant. Mais eh non, c'est pour te laisser euh... ah, gentil. être celui qui euh, tue le plus. Ça serait drôle que, <rire> que tu sois quand même le premier. <rire> euh, non, euh, là, là, je tape pas depuis le début, donc... Euh... Ah, carrément Toi, tu sors ton... Poulet à droite. T'es en... en mode... Clipsy euh, un... se retient, c'est ça non ça va mes illusions n'ont pas visé de poulet. Bon on is valuable. Poulet en haut gauche. Ah j'avais pas vu la mort. Je m'a fait je sais pas qui m'a tué mais il y a la mort. De mort sur moi. La mort. Ah c'était sûr c'était pas un des. Ouais heureusement que c'est mort sinon c'était moi. C'est ça. Oh non, ils sont restés coincés de l'autre côté. Ah, deux. Attends. Il y a un peu de bol. Oh non, mais il a pas toujours bon endroit, lui. Quoi Destruire Non, mais sérieux, la mort Ça a pété. <rire> attendez, attendez, attendez, attendez J'ai plus l'angle <rire> euh, ouais, mais. Ah! Merde! Ah, mais j'étais là non? Bravo! Le mage tu peux... a ouais ah, <rire> oh, tué. Ouais! Non! Quoi? Quoi? Quoi? J'ai tué deux de plus! J'ai tué deux de plus! Oh, j'ai encaissé 10 000 points de dégâts! Oui, c'est pas c bon un bon signe! C'est mort! <rire> pas... Bravo! <rire> voilà! T'es tellement mort!